Hey, écoute tout le monde les mal la sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez avoir un deck absolument formidable. C'est tout simplement euh, le deck Jeff. Alors, c'est à la fois le deck Jeff, en tout cas euh, le deck qui peut finalement le mieux, je trouve, intégrer euh, Jeff. En plus, c'est mon deck coup de cœur. Et en plus, j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez avoir la tête comme une bassine. Et en plus, c'est tout simplement le meilleur deck de la nouvelle euh, méta. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je trouve que c'est le meilleur deck. Mais euh, la vie est unanime, on va dire. Les meilleurs joueurs du monde, Lambiseries, moyenne trouve également que c'est le meilleur deck euh, à l'heure actuelle de la méta, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un deck qui a des counters. C'est pas comme le Thanos Lockjaw, c'est pas comme le Shuri Zero euh, finalement, euh, avant, qui dominait la méta, mais qui n'avait pas véritablement de counter. Là, c'est un deck qui est très fort, mais qui a, qui a des gros counters. Alors, je vais évidemment euh, tout vous dire. Alors là, déjà, vous êtes en train de dire, mais je comprends pas, 1878 de collection, est-ce que tu n'étais pas à 5500 Si j'ai deux comptes en fait tout simplement et ce deuxième compte me permet euh, bah, finalement de crafter des cartes que je ne peux pas forcément crafter sur l'autre parce que bah, j'ai pas forcément euh, on va dire jetons de collectionneur infini et Jeff est sorti, j'avais 4000 et quelques sur l'autre compte, mon compte principal donc je pouvais pas tester Jeff et sur ce compte bah, finalement j'avais euh, un peu de, de jetons de côté sur mon compte on va dire full free to play celui-là et en plus de ça, bah, j'avais les cartes qui fonctionnaient finalement pour le deck Jeff, donc euh, bah, c'est génial tout simplement. Alors c'est quoi le meilleur deck de la méta C'est quoi le deck qui peut le mieux intégrer Jeff C'est tout simplement le nouveau deck Sandman. On appelle même plus ça un deck électro, on appelle ça un deck Sandman, parce que cette carte, elle est absolument dingue finalement avec le nouveau leader. Alors, on va parler déjà euh, du leader hein, pour 6 euh, de puissance, mais il va copier la carte, euh, là où les cartes ennemies, à la puissance la plus élevée jouée pendant ce tour, mais de votre côté. Donc, euh, l'adversaire, il va jouer une seule carte en général si on a man. Euh, ou si on lui cale une wave, par exemple. Et on va tout simplement copier cette carte. Donc on a un 2 de puissance plus la carte copiée chez l'adversaire. Donc forcément, ça nous donne un vrai avantage en points. Euh, on est souvent sur un deck électro, donc électro wave. Et ensuite, on enchaîne des monstres avec le Doom, avec l'Odin. La Chavez, pour faire qu'on passe de 77 à 82% de chance d'avoir électro wave au T3. Si on n'a pas de Chavez, on a 77%. Si on a de Chavez, on a 82%. Est-ce que c'est 5% Ça vaut le coup Oui, parce qu'en général, la Chavez, on la joue jamais T6. On a déjà des cartes avant. Euh, donc ça va très bien quand on joue plein de T6 évidemment. Euh, le Magneto, alors euh, donc voilà après ça c'est assez classique, la vision, Sandman, il y a des petits changements, je vais vous en parler évidemment, Sunspot et Bonimo pour prendre le board, les Bonimo on s'en moque parce qu'on a Doom. Euh, et on a Jif aussi. Alors, normalement, à la place de Jeff, pas Gif, Jeff pardon, Jif euh, c'est sur Battlegrounds. On a, euh, on peut mettre Lézard. Voilà, si vous avez pas Jeff, vous pouvez jouer le même deck avec les Lézard. Mais Jeff, je trouve que dans ce deck là, il va très très bien parce que justement, il y a ce côté déplacement, il y a le côté Ebonimo, je peux mettre Jeff derrière, il y a le côté Sandman. Et parfois, alors, c'est assez rare, mais par exemple, si on arrive à doubler Electro sur, euh, je sais pas, un, un lieu genre Londres Sinistre ou Camartage, bah finalement, sur le dernier tour, on va avoir 8 mana. Donc, on va pouvoir jouer euh, Doom ou n'importe, plus. Le petit Jeff, parce que le Jeff, il, il se joue quoi qu'il arrive. Même si on doit jouer qu'une carte par tour, le Jeff, il, il, il peut quand même se jouer en plus. Bref, la carte est très très cool, elle peut se déplacer, elle peut se jouer où on veut. Euh, ah oui, je fais ça, le fameux ça, je le fais, mais en fait, je pense que tout le monde s'en fout. Mais bon, pour ceux qui sont sur téléphone, remarque, il m'a tête en plein milieu, mais bon, admettons. Euh, donc oui, les petits changements à faire, si vous le souhaitez. Euh, vous pouvez mettre Arnim Zola, parce qu'Arnim Zola Doom, c'est meilleur que Odin Doom, sauf que c'est un petit peu plus fragile, euh, dirons-nous. Donc, par exemple, vous pouvez enlever Magneto pour mettre Arnim Zola, et vous pouvez enlever Vision si vous le souhaitez, pour mettre par exemple Aero, ou pour mettre euh, euh, Captain Marvel. Donc voilà, il y a plein de petits changements, si vous n'avez pas de GIF, Lézard évidemment, mais voilà, euh, Jeff pardon, euh, mais je trouve que voilà, Jeff dans ce deck là, il est vraiment vraiment euh, méga méga méga cool, je vais vous parler des match-up évidemment, j'ai plein de choses à vous dire, ne hein, vous inquiétez pas, euh, mais... Euh, je sais pas ce que j'allais dire Mais oui Le Jeff n'est pas une carte de construction Donc le Jeff Il peut rentrer dans des decks contrôle Dans des Serra contrôle Il peut rentrer dans Des decks euh, Professeur X On fait Professeur X On peut rajouter le Jeff derrière Enfin voilà il, Vraiment il peut rentrer Dans tous les decks Franchement c'est vraiment Un T2 En fait c'est un T2 puissant Supérieur à lézard Selon moi Donc voilà Dans les decks où vous avez lézard Vous pouvez mettre Jeff Mais Supérieur euh, C'est c'est pas non plus méga supérieur vous voyez Alors avec ce deck pour le snap Parce que le snap c'est la clé donc je vais quand même vous parler du snap C'est assez simple En gros quand j'ai électro plus une curve Quand je dis une curve c'est à dire un, Une carte à jouer euh, Là je, je vais quand même snap parce qu'il y a ça Mais euh, je me suis pas concentré Donc quand j'ai un T1 Ou un T2 en tout cas une carte à jouer Avant électro et électro je snap Quand j'ai la même chose Et wave je snap euh... Je... Parfois j'ai wave et Electro dans la main Je vais plutôt jouer Electro si j'ai un T5 à jouer derrière Si j'ai pas de T5 dans la main Bah je fais wave forcément Parce que je vais pas faire Electro et rien derrière Donc euh, voilà euh, c Bon c'est assez classique hein. Le GIF pourquoi pas euh, J'ai envie de mettre double carte là J'ai quand même des tons donc, euh... c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. Le... Vous faites wave, évidemment, si vous avez euh, deux T6 à jouer dans la curve. Si... si vous avez un T5, vaut mieux électro. Oh, c'est moche là ce qu'on a, ce qu'on, chope. Qu Dis donc. Bon, la Chavez, ça va. Normalement, c'est bien pour nous ça, mais finalement, c'est pas si bien. Bon, après, on a plein de mana. En vrai, on peut décaler les... Bon, en vrai, on va faire le Doom ici. Ou alors, on fait Doom sur une ligne. Bah, Doom, ici, ça me plaît. Hein. J'ai encore Magneto, Leader. J'ai quand même des, des choses... Ouais ça me plaît, je crois que je vais faire ça, c'est un peu, ouais. Je vais faire ce play. La wave, mais la wave est bien, parce qu'elle bloque l'adversaire. La wave est pas mal. Et là, on a re le petit loup. Euh... Bah, franchement on peut refaire la même, hein. on fait ça et ça. Bon, c'était assez, euh, assez easy là. Donc euh, si vous avez des questions sur les snaps, vous, soit vous les posez dans les commentaires. Mais si vous avez des questions, on va dire, qui nécessitent un message un peu plus approfondi, euh, vraiment je vous invite à venir euh, en stream. Donc, euh, donc là, euh, cet après-midi, je stream. Si vous, êtes, euh, vous avez regardé la vidéo vraiment au moment où elle sort. Demain, je stream aussi. Donc on sera vendredi. Et sinon, les streams Marvel Snap, c'est tous les mardis et tous les jeudis. Mais voilà, en ce moment, il y a pas mal de tournois. Donc euh, je stream... Souvent 3 jours sur 5. Donc là je snap parce que j'ai déjà fait électro. Alors il faut faire attention parce que Londres c'est quand même un peu... C'est bien pour nous. Mais c'est un peu bâtard aussi pour nous. Dans le sens où s'il y a des chang chi on se fait éclater sur Londres. Donc d'expérience, sur Londres je snap pas. Parce que ça peut paraître très bien pour nous mais en vrai c'est pas si... Il a vraiment des cartes qui veut... qu peuvent vraiment nous déboîter. Donc voilà. Et ça reste bien quand même. Mais c'est bien, mais ça peut, être, ça, ça peut nous polariser. Alors, ce deck-là, l'avantage, c'est que bah, forcément, il joue... Euh, donc là, on peut Electro. Euh, là, on va le copier deux fois, donc euh, on aura des T6 à jouer derrière. Euh, Iceman d'Ardeville, OK. Iceman est une très bonne carte contre nous, parce qu'on a une main qui est tellement lourde que si l'adversaire il fait Iceman T1, bah, finalement, il va très très souvent choper euh, bah, un électro, un Wave, ce genre de choses. Et ça fait que, limite dans l'absolu, il faudrait presque Iceman sur T2 Contre notre deck Pour, blo pour bah, bloquer la fameuse Wave T3, Electro T3, etc euh, Donc voilà, ça c'est déjà une carte qui peut nous poser problème Et ce qui peut nous poser problème surtout, c'est les decks à points Parce que notre deck, il, il bloque un peu l'adversaire avec Sandman Ou avec Wave Et l'idée c'est qu'on va euh, tout simplement nous jouer ensuite une carte par tour Avec des, des cartes à points Le problème c'est que si on joue contre un deck qui finalement s'en fout d'une du carte par tour et qui joue justement euh un on va dire un gameplay un peu agressif au début et ensuite mettre des points et ensuite une carte, une carte, une carte Bah finalement on va perdre je pense à Patriot, évidemment Patriot c'est vraiment le deck counter pourtant c'est pas un deck qui a, il a pas de carte counter entre guillemets, mais c'est juste, juste qu'il fait plus de points que nous en fait, il va mettre plein de petites créas. Et ensuite, il va Patriote Mystique ou Patriote Blue Marvel. Et ensuite, il va, euh, je sais pas, euh, Ultron ou euh, Doom. Et en fait, en général, il a plus de points sur les lignes. Ça se joue à pas grand-chose. Vous voyez, là, c'est trop cool de pouvoir Jeff derrière et Bonimo. Ah, c'est génial. Hein. Et accessoirement, je peux le déplacer. Une fois. Et c'est super sexy et ça fait assez peur à l'adversaire, en général, à la fin. C'est comme un Nightcrawler, mais en mieux. Voilà bon, ma main est horrible, évidemment. Euh... Mais, euh... Okay. Bon l'électro T4 c'est jamais bien mais c'est mieux que rien C'est mieux que rien Bon après il a vraiment loupé sa curve lui aussi Je me demande s'il faut pas snap dans ce cas là Je vais snap, snap opportuniste Vu qu'il a loupé sa curve Je pense que c'est un beau snap En vrai il commence, il commence la game Il a 10 points de retard C'est quand même beaucoup hein. Même si là je perds un peu avec Electro Je rattrape tout de suite avec un magnéto derrière Normalement il est censé partir je crois après il faut faire attention, la dimension noire elle peut être un petit peu fourbe euh, Est-ce que je fais pas un Sandman Franchement hein Le Sandman Ah, ça fait un peu peur En vrai là ça fait un peu peur Bon je vais jouer mais ça fait un peu peur. Ça peut être un truc genre wong machin. Ouais. Ah non, fing. Blue Marvel. Ah my bad. Enfin my bad. En vrai ça change rien. Mais bon, j'aurais pu m'y attendre. Bon, en vrai, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est au moment où on parle de patriote. Bon, là, c'était une game qui était un peu foirée, mais ça aurait été beau. Bah De toute façon, on en fera sûrement une, là, dans la vidéo. Mais une game où vraiment, il fait une belle game patriote et nous, on fait une belle game aussi. Vous allez voir qu'on est un peu ledge en termes de points. On a un poil derrière. Après, le patriote, chaque deck a ses forces et ses counters. C'est juste que ce deck-là, c'est peut-être le deck qui a le moins de faiblesse et le plus de force. Parce qu'en plus d'être un deck, donc là on snap, qui fait des points, on est vraiment sur un deck qui bloque. Mais qui bloque, genre c'est naturel. Vous voyez, c'est pas comme le deck Serra Control qui va avoir chang en main et la chang elle va rien faire. Il a en même temps un deck counter mais ça lui bloque sa main. Là le Sandman ne nous bloque pas. Okay. Galactus peut être un match-up compliqué pour le coup. Autant Galactus n'est pas un deck de tournoi. Alors ça c'est bien pour nous mais on va se prendre Galactus quand même. Ouais c'est bien mais on se prend Gala quoi. Je pense qu'il va jamais aller là, donc il va aller forcément là. Donc. Euh... Après, il a peut-être pas Galactus en main. Hein. Il, peut, il peut ne pas avoir Galactus en main. J'ai pas envie de jouer Bonimo. Je sais que c'est Galactus. En vrai, son Galactus, il... je sais pas s'il est si bien. Ça dépend ce qu'il a détruit avec Wondoo quand même. Il a détruit une wave. En vrai, son Knul, il est petit. Sa Death, elle est petite. Je sais pas si c'est bien de faire Galactus maintenant, honnêtement. Que je passe ici. Faut faire gaffe parce que... faut quand même gagner au point. Il y a Hobgoblin qui est relou. Carnage. Ah intéressant. C'est intéressant ce qu'il fait. Je pense qu'on va juste magnéto pour les points. Ah c'est vraiment tricky. Peut-être Sunspot en vrai. On a... Ouais. Sunspot est mieux. Magic, oh, bah écoutez notre sunspot il est vachement bien avec Magic, oh, c'est une sacrée game là, c'est sacrément bizarre ce qu'il est en train de faire, donc là il reste encore un tour, j'ai pas envie de passer, je crois que je vais faire ça pour éviter de prendre euh, Chang-Chi Et prochain tour je passe, et comme ça je prends pas de Shang-Chi. Est-ce qu'il va hop gobelin Wolverine, Venom, waouh Waouh C'est trop... En fait, il fait vraiment... La game, elle... Sa game elle est parfaite. Parce que... Ouais mais là c'est incroyable. Hein. Parce que il a pu jouer Galactus T1. Mais sinon, son deck, il est tout pourri. Il joue, il joue des Venom, Wolverine et tout. Enfin, Wolverine, c'est classique, mais Killmonger, Venom et tout. Waouh, c'est vraiment bizarre. Mais là, pour le coup, on a, on a perdu. Euh, ouais, parce que il y a trop de choses qui nous font perdre. Ouais, était, elle était tellement bizarre, cette game. What Il a eu peur. Il a eu peur de rien. Ah Non, mais c'est trop bizarre. Il a... Ça veut dire que les deux cartes dans son deck, c'est que nul. Peut-être, hein. Peut-être les deux cartes dans son deck, c'est que nul et Death. Trop bizarre. Parce que là, franchement. Euh... Ouais, c'est vraiment étrange. Bon, là, on snap, hein. On a une main incroyable. On a une main incroyable. Donc, oui, les decks à points. Donc, il y a le Patriote, mais il y a le Chouris aussi. Euh... Le Chouris 0. En fait nous on n'a pas de Shang-Chi dans le deck. Donc le Shuri, même si maintenant il est devenu un peu débile et très fragile, il fait Shuri, crâne sur la même ligne, Taskmaster, bah, on, on le regarde et il a juste sur deux lignes, il a plus de points que nous. Alors on peut quand même faire des points, on a des magnétos, il y a leader aussi, genre si jamais l'adversaire il n'a pas l'initiative. Enfin c'est plutôt l'inverse, si c'est lui qui a l'initiative, ce qui est possible, on peut jouer suffisamment bien, ou parfois dans certaines situations, même en jouant mal, on va se retrouver à lui laisser l'initiative. Dans ce cas-là, il fait sa grosse créate master et nous notre leader copie master. Euh, Magneto, c'est une bonne carte pour contrer Galactus. Magneto, c'est une bonne carte. Alors le problème c'est que là, il joue. Vol Après Wolverine Nova, j'ai vu des versions avec Nova. Euh, je vais Sandman, je crois. On remarque Sandman, je ne sais pas si c'est très bien contre Gala. Ça change rien. Le sandman au mid quand même. De toute façon son gars là il peut aller co-mid. Non il peut aller là. En vrai non il peut aller là. Après s'il va là c'est un peu risqué quoi. Je sais pas en vrai euh, c'est intéressant. Bon après, il faut quand même qu'il ait un accélérateur de mana. S'il n'a pas d'accélérateur de mana, son Galactus il coûte 6. Hein. Mais Galactus il y en a plein. Il y, un... y a eu un tournoi hier, un Galactus il a fait top 2 du tournoi et c'était un gros tournoi. Cosmo. Bon, Cosmo c'est bien pour nous. Donc là il peut toujours pas gala. Je pense qu'on va leader. On magnéto maintenant. Non, leader maintenant. Ouais. Ça ça me plaît Bon leader en général j'aime bien attendre le T6 Mais alors faut faire attention il peut y avoir un Knul à droite Octopus Bon là j'ai des tons en main Ouais Donc là je gagne la ligne A droite je gagne la ligne Et puis euh... Et puis je pense qu'on va juste faire ça On peut même rajouter lui Il fait Galactus à droite. Est-ce qu'il gagne Parce qu'il y a ce Wolverine hein, qui peut être chiant. Bah, de toute façon, c'est le play. Hein. faut pas que je déplace Jeff. Je vais juste faire ça. En vrai, Galactus à droite. Wolverine. La question, c'est est-ce que Wolverine, il peut aller... Non, il peut pas aller sur Wakanda. Donc Wolverine, il va juste aller là direct. Donc il va être à 3, 4, 5. 6, 7, 8. Donc en vrai, je pense qu'il peut tenter Galactus en se disant, si Jeff va à gauche, il gagne la game. Parce que lui, il a Galactus à 3, plus Wolverine à 5, ça fait 8, qui bat Ebonimo à 7. Sauf que je laisse Jeff pour éviter cela. Donc voilà, les decks à points. Les decks qui... Quand je dis les decks à points, voilà, c'est les gros ouais, le fameux Gala. mais À, à moins que j'ai mal compté, mais je ne crois pas. Je pense qu'il a juste tenté. Ouais intéressant il a, il a voulu la jouer au, au plus finaux. Ah d'ailleurs son Wolverine il a pas pris le, la Nova Son Wolverine il a pas pris la Nova c'est intéressant Ok Donc voilà si vous jouez un, un deck Alors les, les bons matchups évidemment c'est tout ce qui va qu jouer plusieurs cartes dans, sur la fin Genre le Sandman Enfin euh, sur le Serra par exemple les decks Serra euh, ce qui est intéressant, c'est que le Log Joe Thanos, il existe toujours. Mais, enfin le Thanos Death, vous voyez enfin, Donc euh, voilà, ceux qui ont crafté Thanos, euh, ils peuvent encore le jouer, et clairement, et c'est toujours d'ailleurs un des top 5 méta. Sauf qu'avant, le lock Joe Death, il gagnait Electro. Maintenant, on est plus dans du 50-50. Donc c'est assez intéressant. Donc vraiment, c'est que des decks qui sont forts, c'est juste qu'après, ça va être une histoire de... De polyvalence. On est sur un deck peut-être qui est un peu plus polyvalent que le Un peu moins euh, RNG on va dire. Parce qu'on dépend quand même beaucoup du Log Mais on a quand même un deck qui fait des points. Genre le Lock des, il fait quand même, euh, il fait quand même beaucoup de points. Il a à peu près les mêmes cartes hein, dans l'absolu. Hein. Il a du Doom, il a du Magneto. Fin. Donc là on joue contre le Patriote. Donc ça va être chaud. Ah C'est strong là. Très strong. Bah, je l'ai fait les deux, non Je vais faire une wave, je crois. Mystique, ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on bloque le Onslow. Donc on a bloqué Onslow. Faut faire gaffe, parce que si je joue Blue Marvel, il reprend la ligne. Donc là, euh... On va juste faire vision ici. Moi qui décide de jouer plein de cartes sur la fin et on fait Sandman, mais je pense qu'on va plutôt vision. Ouais, ça, ça va être complexe. Hein. Je pense que vous allez voir, ça va être complexe. La, la, la faiblesse du Patriote, c'est qu'il dépend vraiment de Patriote. Et alors, c'est un peu évident, mais. Sans Patriot, c'est quand même compliqué de gagner le, ce match. Donc, vous voyez, là, il, il, il passe devant à, à gauche, euh, au mid, si je vire vision. Donc là, on va Chavez, à droite, Jeff ici. Comme ça, s'il y a slow là. Après, est-ce qu'il gagne à droite on est à, on est à 21. Les créatures, elles ont plus 5. Donc, il a 15. Donc il est à 21. Le problème c'est qu'il me défonce à l'écart. Je pense qu'il va Ultron à gauche. Il fait Ultron à gauche. Ça fait 9 et 8, 7. Nous on est à 10. On est à 17. On gagne là. On perd là. Franchement vous voyez on a fait une super sortie et je crois qu'on va se faire massacrer. Je vais quand même euh, juste voir pour les points parce que c'est quand même une game que je trouve vraiment intéressante. Et Je pense qu'en termes de points, on se fait massacrer. On va voir, hein, mais je fais ça. Ah non, il fait pas ce qu'on avait prévu, mais on va voir quand même. On va voir. Ouais, je, en fait, je voulais presque perdre, mais vous voyez, c'est assez intéressant. Donc là, il bourrine à droite. Et vous voyez, en termes de points, on, on, et pourtant, on, on a joué double, double carte pétée hein. On a fait dans le même tour, sur un T5, non, sur un T4, on a Magneto Odin En termes de ton, on a joué un ton, deux tons, trois tons, quatre tons. Normalement, on n'en joue pas quatre, on en joue trois. Là, on en a joué quatre. Et lui, bon après, lui, il a fait une belle sortie, hein, euh, Patriote Mystique, mais... On va dire que nous, notre sortie elle est excellente, la sienne elle est excellente. Et vous voyez en termes de points, alors on a possibilité de gagner, hein. évidemment, si on fait Chavez à gauche, on gagne, mais on ne peut pas savoir ce qu'il va faire. Mais euh, si on fait Chavez à gauche, peut-être même Gif à gauche pour. Et encore. Ah le problème c'est qu'il peut aller. Il peut, faire, il peut équilibrer, il peut mist... Enfin le, Là le problème c'est qu'on analyse la situation par rapport à ce qu'il a fait. Mais en vrai, on n'est pas dans sa tête. Donc aussi bien il peut. Si je joue contre le même joueur, aussi bien il va faire l'inverse. Ou un autre joueur il va faire l'inverse. Donc. Euh... Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est euh, un match-up qui est un peu complexe. Et Patriote, franchement, c'est un deck vraiment euh, qui peut devenir super cool. À moins que dans ce deck, on cale une enchantresse. faudra arriver à caler enchantresse dans ce deck. Mais c'est pas évident de caler enchantresse dans ce pack. Donc là, on peut peut-être snap parce qu'on a Gif, Wave... Je pense que ça a du sens. Ouais. Je pense que là, ça a du sens. On a Wave into Leader. Et on aura Odin derrière sur Leader. La Viper. On va jouer la petite Wasp, quoi qu'on peut attendre. Pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose, les, les écureuils. Ouais, je pense qu'on va leader. On va leader sur la ligne où il y a Jeff, vu que dans tous les cas on peut le déplacer, ce petit, ce petit dauphin là. Ce petit requin terrestre. Il est mignon hein, en vrai. Le gros Hulk. Oula, qu'est-ce que c'est comme deck Bon, on a récupéré son Hulk. Euh... On peut vision, on peut Sandman. Je pense que Vision c'est un peu meilleur. Je pense que je fais vision ici. En mode tricky. Je pense pas avoir besoin de Sandman dans ce match. Et je peux me tromper. Abomination, donc c'est un deck plutôt à base de ton. En fait, c'est un patriote big, quoi. Et donc là, on va déplacer la vision à gauche. Déplacer le GIF à gauche. Comme ça, on libère la place un peu partout. Et on fait un leader, un Odin sur leader. Et c'est tout. Et en fait, finalement, on l'a laissé une place à chaque fois. Normalement, ça devrait être pas mal là. Je dépense qu'il joue ah. bon, On va copier Shocker. Bon leader est pas à ouf contre Shocker. Je pense qu'on est mort là Ouais Vous voyez Bon c'est cool hein Franchement euh, c'est exactement ce que je voulais Perte contre euh, Perte contre Patriot Pour vous, vraiment vous montrer Et puis moi de toute façon j'ai un tournoi samedi Donc ça me permet de tester aussi Mais vous voyez c'est vraiment euh, C'est vraiment un match -up très complexe Pourtant on a pris l'avance avec leader euh, Hulk Mais vous voyez ce... Après il fallait Sandman Bon il fallait euh, dur à dire Mais en tout cas le Sandman m'aurait mis bien Mais vous voyez on est vraiment sur quelque chose de, de stompi le, le Patriot il génère tellement de points pour 3 Donc euh, ouais c'est vraiment un match-up euh, complexe Et je pense que des Patriots il y en aura de plus en plus Et en vrai on pourrait presque arriver à une méta qui s'inverse C'est à dire que là aujourd'hui Et peut-être encore demain Peut-être même dans encore une semaine on ne sait pas le, ce deck là c'est le meilleur deck de la méta C'est le meilleur deck de cette nouvelle méta post patch Mais son counter est tellement fort Et en même temps il est tellement sexy hein, Les decks Patriot ça existe depuis pas mal de temps Et les gens, les gens adorent Que on pourrait clairement voir bah, En fait le Patriot qui revient Qui reprend le top 1 Et après à partir du moment où Patriot reprend le top Quand je dis reprend le top 1 C'est pas forcément en termes de puissance Mais c'est plus en termes de popularité aussi C'est à dire si on croise beaucoup plus de Patriot que de Sandman ou de Doomwave. Hein. Bah finalement on peut... Ah dommage. On peut peut-être... Euh... On, on va pouvoir rejouer des decks qui battent Patriot. Parce qu'il y en a. Hein. Un deck Serra Control avec Enchantress. Euh, un deck Serra Control avec Killmonger. C'est con, mais Serra Control c'est un deck polarisé. Hein. Euh... Donc... Euh... Serra Control c'est soit très fort contre euh... Patriot. Soit très faible Donc là on va juste Sandman Mais bon on a quand même Une sortie un peu naze Surtout que Killmonger nous bat Je pense qu'on a perdu là Et il a pas snap C'est un peu bizarre Et voilà euh, Serra contrôle Ça perd contre Sandman Mais ça gagne contre euh... Euh... Euh, Patriot Bon quand je dis que ça gagne que Ça perd contre Sandman C'est quand on fait une sortie classique C'est à dire Electro Sandman Ou Wave Sandman Enfin Wave Crea Sandman Là euh, bon on a fait une sortie, euh, une sortie qui perd euh, contre même un deck de draft, hein, je pense. Bon, après, techniquement, euh, on n'est pas si mal. Hein. Ok. Bah, leader. Hein. Leader là. On perd sur euh, Killmonger. Bon, je pense pas qu'il est Killmonger vu qu'il joue un deck Captain Maximus. Quoi quoi Captain Maximus Ça peut jouer Killmonger. Bon ça joue surfeur d'argent je pense. Et le leader ça fait que s'il fait un ton au mid je gagne. S'il fait un ton à droite je gagne. Bon après un ton à droite j'ai 15. Et ce que je veux dire c'est qu'il peut juste jouer un ton au mid et, et je gagnerai. Ça dépend. Après il peut faire leader au mid. Et dans ce cas là ça fait leader leader et leader leader. Et je crois que ça le fait gagner à l'écart. Sur leader il gagne à l'écart. Dans ce cas-là, est-ce qu'il fait pas il fallait pas leader à gauche nous Non je pense pas. Mais vous voyez, on est vraiment dans une méta qui est. Donc il décide de snapper. Donc je pense qu'il va il gagne sur leader. Il va faire leader. On va jusqu'au bout. Hein. Euh, je pense qu'en tournoi je pars ici. Mais en même temps, je suis assez curieux. En tout cas en ladder, c'est sûr que je reste. Parce qu'il y a de la curiosité. Donc c'est Cosmo. Ok. Mais il perd à l'écart. Intéressant. Waouh, mais c'est bizarre, il a snappé pour faire juste Cosmo à gauche Ah, je pense qu'il a pensé que j'allais faire leader à gauche, je crois. Waouh. Je crois qu'il a. Euh, c'est dur de se mettre dans sa tête là. Mais je pense qu'il s'est dit il bah, va leader à gauche. Waouh, bizarre. Ou j'allais faire un truc. À, en tout cas, à gauche, il a prévu, il a prévu un truc. Bon, vous voyez là, le Sandman nous fait win, même, euh, même avec la pire sortie du monde, c'est pour vous dire. Hein. Là on snap parce qu'on a Jif into Electro. Donc voilà, deck très cool, deck très sexy. Euh, pas très cher comme deck, pour le coup. Bon après, il y a Jif, mais bon, vous enlevez Jeff et vous mettez euh, vous mettez le, le lézard ou un scorpion, ça, ça marche très bien aussi. Klinta hein. voilà. Mais voilà, il y a Aero, il y a Zola à mettre, il y a vraiment plein plein de, de versions différentes. Après, toutes les versions, dans tous les cas, vous allez vous retrouver dans des games compliqués contre Patriot. Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer le match-up contre Patriot, peut-être. Limite, Zola, déjà, peut améliorer le match-up contre Patriot. Quoique, dans Zola, il y a débris. Ouais, je dis ça, mais dans Zola, il y a débris. Donc, euh, le débris, j'avoue que euh, si le gars... Après, normalement, sur la fin, il n'y a pas débris, mais... Il peut débris sur un T5 vous, vous faites... Ouais, je sais pas. Normalement, il y a le débris qui tombe avant. Mais justement, si le débris tombe avant, vous êtes rect. Enfin, je sais pas. C'est... Je pense que cet après-midi, je vais tester le match-up. Parce que ça, c'est le deck que j'aimerais ramener au tournoi. Après, je sais pas quel second deck je ramène. Mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de Patriotes, peut-être qu'en second deck, il faut ramener un deck qui bat de Patriotes. Et c'est tendu, hein. C'est dommage dans ce matchup de ne pas avoir euh, Sandman, parce que Sandman c'est la carte-clé vu que c'est un deck euh, Zabu, Darkhawk, Devil, etc. Il aime quand même bien jouer plusieurs cartes par tour. Bon, là il y a peut-être un Dino qui va tomber, donc peut-être que euh, c'est le moment du leader. Après j'avoue que le... ça c'est combien C'est 4 mana Ça c'est 3, ça c'est 3, ça c'est 2. Franchement j'aime bien le Magneto à droite. Même si j'avoue, il y avait Docteur Doumodin qui était très fort, mais il ouais, y a Dino. Mais en vrai. Euh... Ouais, c'est quand même un peu chaud. Après, je peux déplacer ces petits loulous. C'est-à-dire que je peux dire qu'au mid, je gagne avec le leader. Et ensuite, je déplace ça et ça. Enfin, en vrai, j'ai pas besoin. Je déplace. Vous voyez, j'abandonne en fait à droite. C'est-à-dire que je fais Gif au mid. Je fais, magnét... euh, je fais Vision à gauche. Donc Comme ça, je prends deux lignes. Bon, je peux même jouer ça techniquement. De toute façon il va pas jouer de créa, je, peux, je copie que la plus grosse donc autant elle est là. Bah non c'est un 0 point Euh ok. Bah, à part s'il joue à héros. <rire> En vrai s'il joue à héros, il vaut mieux jouer sunspot. Ouais bah, dans ce cas-là autant jouer sunspot là. Taskmaster. Et on va copier le taskmaster à 15 je pense. Ah non. On a copié un tas. Trop bizarre. On copie le taskmaster, mais on le copie.. De notre magnéto Bon. Ça reste gagné. Mais vous voyez là on a vraiment gagné sur ce, ce leader vision. Ce côté de déplacement avec Jeff. Et vous voyez si Jeff peut pas se déplacer on a perdu. Après ou en tout cas notre gameplay doit être différent. C'est à dire avec un leader peut-être jouer sur son Dino. Mais j'avais pas envie de faire ça. J'aimais bien le, le, le, le Play magnéto Et ça me mettait dans des beaux spots. Ça bloquait à droite. J'avoue que s'il fait pas Dino à droite c'est peut-être. Remarque non s'il fait pas Dino à droite je gagne quand même à droite. Donc là, je vais Snap. Parce que j'ai ma Curve avec un électro, Snap aussi, j'ai Mais ouais, plein de versions différentes. Plein de match ups différents. Plein de nouveaux decks dans la méta. Plein d'anciens decks qui reviennent. Euh, une méta très compliquée à comprendre. Après, euh, là, c'est si vraiment vous voulez aller un peu plus loin que le ladder. Et vous voulez vraiment... Euh, Faire un peu des tournois, des choses comme ça. Si vous êtes en ladder, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête. Vous prenez un deck polyvalent. Vous met... Un deck que vous maîtrisez et un deck qui est polyvalent, c'est-à-dire un deck qui fait partie du top 20, 25 des meilleurs decks. Tranquille. Hein. Même dans la méta, justement, il y a moins de cosmo, il y a moins de, de cartes comme ça. Donc, je pense qu'on va vraiment avoir de plus en plus de decks... Euh... Les decks Wong peuvent clairement revenir. Typiquement, avec ça, j'ai joué contre Wong. Bah, si t'as pas ton Magneto, euh, le Wong il est là. Et puis l'adversaire derrière Wong, il met... Euh, je me souviens, il avait White Tiger into Doom. Bah le gars il a gagné, vous voyez. Parce qu'en termes de points, il me bat. Il fait ça. Donc voilà, les decks vraiment entre guillemets un peu no brain sur le papier. Qui vont vraiment juste jouer des points. Et jouer Golfish en soi. Un peu comme ce que l'on fait nous, sauf que voilà, il y a un peu d'interaction avec l'adversaire sur le côté leader, sur le côté Sandman. Ce deck là, il est beaucoup moins golfish qu'on le pense. Il y a vraiment des matchs où parfois on va pas leader, parfois il faut leader. Vous voyez, contre le Patriote, si je fais pas leader, je gagne. Mais c'est dur à dire. Euh... Ok, Patriote. Bon, on en a beaucoup hein. Bah le leader euh, il est pas fou. En même temps on a... Ouais. C'est dur là. Commandman ça sert à rien contre lui. Je pense que je vais Magneto ici. Il révèle en premier donc je peux bloquer la ligne de droite. Donc Magneto, il récupère la ligne de droite. Tous les systèmes, pareil. Ah, il récupère la ligne de droite. Donc là, si on fait leader ici, on est à 32, 32, 34, 34 et 5, 39. S'il fait Blue Marvel, il passe à 39 aussi. Sauf que nous, on va... On a leader, donc on pisse son Blue Marvel et on va vision à gauche, voir si ça tient. On va voir si ça tient. Donc super scroll. Ok. Donc là, il avait pas de Ultron. On peut calculer sur Ultron. S'il a Ultron au mid. Nous, on fait Ultron au mid aussi. Donc Après, il y a le moins 1 qui nous, qui nous détruit. Lui, ses créatures, elles sont 3. Donc, il a 12, moins 4, 8. Donc, il a 8 à gauche. Et nous, on a 8 contre 8. Donc là, on gagne. Et là, il nous bat. Et en fait, il nous gagne à l'écart. On est d'accord hein Donc, en fait, il nous bat. Vous voyez, s'il fait juste Ultron au mid, il gagne. Vous voyez, c'est vraiment des spots où là, on gagne. Mais honnêtement... Euh je pense qu'on va, on va le perdre deux fois sur trois ce match-up. C'est vraiment... Enfin, euh, sur, ba sur Battleground, j'allais dire. Sur Marvel Snap, c'est polarisé hein, de perdre euh, de perdre une fois sur trois. Enfin, 30-35% de match-up, c'est horrible. Hein. Ouais, Ça fait bien peur, ça, Patriot, pour le tournoi. J'avoue que j'adore ce deck, euh, Jeff, mais... Donc là, on va Snap, parce qu'on a une belle main. On a une très belle main. Oh non, pas de risque, allons euh, ici avec notre sunspot. On va pas toujours faire ça, mais... Ouais, il faudrait trouver un, un counter. En fait, il y a Enchantress mais c'est dur de caler Enchantress dans un deck comme ça. C'est-à-dire ça que tu fais genre électro, Enchantress, créa, créa. En soi, en termes de points, c'est bien. Je vais jouer le bar ici, vu que je peux le déplacer, mon, mon, G, mon Jeff. Ouais Jeff c'est vraiment le, la carte relou par excellence. C'est vraiment le truc de... C'est un peu comme Nightcrawler mais sauf que c'est 3 points. Et c'est con mais 3 points à la fin, fin d'une game. Vous voyez, le fameux... En plus avec Vision quand t'as 10 points qui peuvent se déplacer... Ouf, ouf, ouf, ouf. Après il y a Captain Marvel aussi hein, qui... C'est un peu comme Vision quoi. Donc là vous voyez on a 2t6 donc on peut pas électro. Donc on va faire la wave. So wave à gauche. Du coup on a Nécrochat, on a plutôt envie de mettre des monstres sur écrochat En plus on est déjà sous Scorpion. donc euh. Même si la wave, si elle a pour but d'accélérer de euh, le deck, il faut quand même qu'elle puisse euh, faire quelques points. Donc ici euh, en la jouant on fait quelques points. Le lézard. Le magnéto. Donc, faudra vraiment déplacer hein. le, le Jeff. Donc, faut pas se boardlock non plus. faut faire attention. Typiquement, le Doom, je peux pas le jouer quand il y a barre sans nom. Ça va être une bataille de points. Après, Sunspot, ça fait des points. Hein. Je peux facilement passer. Yulk. Magnette. Sandman, c'est cool. Sandman ici. On a déjà beaucoup de points à droite. Ok. Non, comme ça on a vraiment la possibilité de, de Jeff soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche. On lui donne. Euh... Ouais, bon. Ok. Ouais, on le prend son snap. On va voir ce qu'il nous propose. Peut-être qu'il va nous bloquer, c'est pour ça qu'il nous snap. Mais c'est bizarre de snapper là. chang ok. On est toujours devant, je crois. Pas devant, mais pas loin. Enfin, on est devant avec Jeff. Ok. Là sur leader par exemple, euh, je pense qu'on gagnait. Mais c'est pas sûr. Puis on fait ça, on passe à 12. Et lui il est à 12. Et là on passe devant. Ouais mais je pense qu'on a perdu là. Ouais le Chang-Chi fait, fait quand même une, un beau différentiel. Le fait de ne pas pouvoir jouer sur bar sans nom. Dommage on avait une belle sortie. Son deck s'appelle un Doom Wave. Donc c'est un deck un peu mid, mid tempo. Un deck de curve en fait, il joue dans la curve et euh, il a Chang-Chi. Ça peut poser problème. Le match-up est plutôt bon. Il est un peu à notre avantage. Parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose qui se fait, euh, sans... fait Chang-Chi. Là, on avait Magneto, mais vous voyez, s'il n'y a pas Bar sans nom, on va faire Doctor Doom à la place. Donc en fait, le Chang-Chi, il ne peut vraiment, jamais vraiment le jouer dans la curve. Et, euh... et donc normalement... Enfin, j'ai pas mal testé le match-up hier et on est à 55-45 donc euh, voilà Doom c'est un des top meta hein, donc euh, on peut pas lui mettre 60% mais on, on, est, on est sur un matchup où on est un poil devant mais c'est souvent ça, il n'y a que vraiment le Patriote qui nous écrase euh, contre Shuri J'ai pas testé mais je pense qu'on est un peu préparé, je pense qu'il est un peu devant mais c'est clairement euh, gagnable euh, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, c'était la première vidéo finalement de cette nouvelle méta. Donc il y a eu peut-être beaucoup d'informations. J'espère qu'il n'y en a pas trop eu, mais voilà, je vais... N'hésitez pas vraiment à venir en stream pour avoir une meilleure euh, euh, expérience de méta, etc. Mais... Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce deck, comprendre un peu mieux la méta, euh, comprendre la puissance de Jeff. Voilà, c'est le but. Merci à tous, je vous embrasse fort. Euh, ah oui, euh, vous avez un petit lien ça euh, très intéressant pour vous. Ça vous prend 5 secondes. Un lien Instant gaming euh, comment, dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez gagner un jeu gratos. Voilà, il n'y a vraiment rien à faire. C'est vous cliquez, il y a marqué participate en gros, bim. Vous cliquez dessus et à la fin du mois, vous serez peut-être tiré au sort et vous allez gagner un jeu gratuitement. Donc voilà, vraiment, bah, faites-le tous parce que ça prend même pas 5 secondes pour le coup. Et, euh, et vous pouvez gagner ce jeu-là euh, sans rien faire. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde you